Pourquoi se lancer prématurément dans son sevrage peut être contre-productif Beaucoup de fumeurs se lancent dans leur sevrage sur un coup de tête, parce que leur meilleur ami leur en a soumis l'idée, parce que le héros de la série Netflix qu'ils regardent a décidé de le faire, parce que ce matin, il fait beau, ou au contraire, parce qu'il pleut. Autant de fumeurs qui se lancent dans leur sevrage sur les chapeaux de roue pour mieux se planter. <rire> oh avoir accompagné de nombreux fumeurs à arrêter de fumer au cours de ces dernières années, je peux vous assurer d'une chose, un sevrage tabagique réussi, c'est un sevrage préparé. Si vous vous lancez dans l'aventure en n'ayant aucune stratégie pour faire face au manque, en n'ayant aucune idée de la façon dont vous allez devoir vous comporter pour faire face à une envie de cigarette, eh bien vous allez vous planter. Un sevrage tabagique, ça se prépare, ça s'anticipe, moi je dis même que ça se mature. Et ce n'est seulement que lorsque vous êtes prêt, déterminé que votre motivation est au plus haut et que vous avez en tête une stratégie indéfectible pour vous débarrasser de la cigarette, que vous pouvez passer à l'action. Alors si vous n'êtes pas encore prêt, que l'idée est là quelque part dans votre tête, mais qu'il vous manque des éléments, plutôt que de foncer tête baissée, préparez-vous. Et quel est le meilleur endroit pour préparer et réussir son sevrage C'est en suivant régulièrement ce compte, bien entendu.